Bonjour à tous, on est ici à Courchevel, 1850. Les conditions sont très bonnes, très favorables pour de l'entraînement pour 4 jours. Et toute l'équipe réunie en vue de, des premières causes de la saison qui approchent à grands pas. L'objectif de ces quatre jours, c'était de faire des séances longues d'endurance le matin et l'après-midi, et bien de faire des séances techniques, du déconversion, du portage, mise des pots, enlever les pots. L'avantage que nous avions, c'était de se retrouver sur Courchevel, où là, au mois de janvier, il y aura la Coupe du Monde le 25 et 26 janvier, et bien sûr, les conditions le permettent pour aller sur le parcours. En conclusion de ce stage, eh c'était de parfaire son entraînement et bien sûr se retrouver ensemble une dernière fois avant euh, le début de saison qui attaque prochainement. Comme on a pu le voir, eh bien, ils sont prêts, on les a vus en forme. Maintenant, rendez-vous le 21 décembre, cette lots à Pipet pour les championnats de France de vertical.